cet exercice il s'agit d'appliquer la mise en forme automatique. Donc pour le titre 2, nous lui indiquons titre 2, de même ici, le titre 3, nous lui mettons titre 3, et ce paragraphe est en corps de texte, alors nous voudrions qu'il soit en standard. Donc soit le style standard existe déjà, soit il n'existe pas dans notre cas. Donc nous tapons standard tout simplement, puis nous validons avec entrée. Et nous créons de même ici le style standard que nous lui appliquons. Le titre 2 est en bleu, aligné à gauche, police areale, taille 16 et surligné. Donc nous faisons un clic droit sur le titre 2, éditer le style de paragraphe, Alors, nous allons dans Police pour mettre Arial, Normal, Taille 16. Dans les effets de caractère, nous choisissons le soulignage en simple et la couleur de soulignage en bleu, étant donné que le texte sort en bleu. Dans l'alignement, nous le plaçons à gauche, étant donné que pour l'instant il est centré. Au niveau des effets de caractère, il y a la couleur de police auquel nous mettons bleu. Et là on se retrouve bien avec un titre d'or bleu Arial. Bon, même si ce n'est pas la même couleur de bleu. Pour le 3, donc il faut qu'il soit en rouge Arial 14. Donc clique droit dessus, éditer. Couleur de police nous prenons donc un rouge dans l'alignement nous le mettons à gauche et la police du arial normal taille 14 nous validons et nous voyons bien d'ailleurs que lorsque nous appliquons ici l'effet il est automatiquement ajouté ici et pour le style standard donc du gris 80% Taille 14. Là nous voyons que lorsque je fais un clic droit d'ailleurs et qu'il y a une faute, il ne me propose pas, il me propose une correction, mais il ne me propose pas éditer le style de paragraphe. Donc là je refais sur un endroit où il n'y a pas de, de faute, pas de mots soulignés. Donc clic droit, arial... Effet de caractère donc du gris 80% et, voilà. et la taille, donc police, 14. Au passage, si le texte ne s'actualise pas automatiquement, nous pouvons aller dans gestionnaire et cliquer sur actualisation automatique. Ce qui peut être très pratique. Et voilà, nous faisons OK et nous avons bien les différentes choses que nous avons demandées au texte.